Bienvenue dans votre émission Afro-Diaspora, Star Live TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat. De, et pour cela, nous allons à la rencontre d'un jeune entrepreneur, d'une star de la diaspora, qui va nous parler de sa passion euh, pour l'entrepreneuriat et surtout du café. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui euh, Hadim Bay. Bonjour. Salut. Bonsoir Bonjour. Hadim, c'est un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui. C'est aussi un grand plaisir d'être là. Comment tu vas tu vais bien, merci et toi Ça va, ça va, ouais. et le froid. Ça va, ça va mais on mange hein? voilà. okay. Alors dis-moi, qui est Khadim Bon, bien avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport au café et à ce que tu fais, qui est Khadim pour ceux qui ne te connaissent pas Khadim c'est un jeune Sénégalais qui vient du Sénégal et que je vis ici en Allemagne depuis un bail, presque, je crois, 5 ou 6 ans. Euh, je travaille dans le domaine de la santé. Et à côté, je suis le propriétaire de Gazingo. Les entreprises Gazingo. Ouais. ouais. <rire> ça. Et que fait cette entreprise, Cette entreprise, euh, bah, c'est, en fait, c'est un truc que j'ai créé depuis un bail, ça fait presque deux ans. Et il y avait plus de, de, de, de préparation et tout. Et c'est, c'est un lieu qui est, qu'on, qu'on peut entreprendre, en fait. C'est un lieu qui est tellement vaste et qu'on peut qu'on peut qu'on peut faire quelque chose. cest à que c'est peut-être une petite entreprise où il y aura encore d'autres rubriques. D'autres rubriques et tout ça, ouais. On a commencé avec un projet à la base. C'est ce projet-là qu'on va parler de café. Après, il y a d'autres trucs qui vont venir en fait. Mais c'est très vaste en fait. C'est très ouvertement le truc, ouais. Alors, à propos de l'entrepreneuriat. Quand je dis entrepreneuriat, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Pour toi, c'est quoi l'entrepreneuriat Waouh, c'est une, euh, oui. une question très importante Beaucoup en fait. Beaucoup disent de, de nos jours, il y a l'entrepreneuriat, chacun veut entreprendre. Pour toi, c'est quoi l'entrepreneuriat C'est bien vrai que l'entrepreneuriat maintenant, c'est un genre de mode et tout ça, parce que tout le monde s'engage là-dedans. Il y a tellement de... On voit ça dans YouTube et Google oui. et tout ça. Oui. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est comme... C'est comme un univers en fait de, de discipline qui est là. Parce que l'objectif, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, d'être indépendant, que ça soit financière, que ça soit avec le temps et tout ça. Mais pour ce procédure, en fait, pour être indépendant, il y a des routines que tu dois faire, il y a des habitudes que tu dois changer pour être indépendant, t'as pas besoin de, de, de soutenance et tout ça. Et pour moi, cette, ce généraliste que tu dois être, en fait, pour être indépendant, c'est ce qui ira l'entrepreneuriat spécial, et ce qui mmh. me passionne en fait, mmh. et ce qui me fait effectivement tellement de plaisir en fait. Okay. De façon générale, tu parles plus de, de liberté, de finances, ouais. de, de tout ce qui est autour. Ouais. C'est un peu complexe même. C'est un monde. peu complexe, ouais mais ce process en fait m'intéresse mmh. plus. Okay. Pas en face fait, de l'objectif, mais ce process d'être indépendant en fait, mmh. la discipline que ça demande et tout ça, et l'investissement. Je pense que ça forme aussi. Ouais, c'est ça ça, ca, carrément, Carrément. <rire> carrément. Alors, euh, je sais, ou bien j'ai appris, que tu, tu, tu commercialises euh, Café Touba. Ouais. Quelle est l'histoire de, de ce café, de Café Touba Café Touba <rire> Oui, l'histoire de Touba. Café Touba. Café Touba. Oui. En fait, le Café Touba, comme le nom, je ne suis pas le créateur, le créateur de Café Touba. Le Café Touba, ça existe pour un bail. Et le café, c'est le nom de... Touba, c'est une région qui se trouve à, à au Sénégal mm -hmm. et le café porte le nom de de cette petite ville qui s'appelle Touba en fait. C'est et... une ville. Attends, excuse-moi. C'est une ville euh, touristique ou c'est. Ouais, je dirais, je dirais maintenant que c'est touristique parce qu'il y a une histoire qui est là-dedans en fait. En fait, le truc c'est que Touba a été créé par quelqu'un, une personne qui est un une idole au Sénégal qui s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'était un résistant pacifique au temps colonial. Mm -hmm. Et pour lui, sa, sa, sa façon de résister, c'était un phare de, de résister culturellement, en fait. La façon de, de porter des habits, la façon de parler, la, mm -hmm. cette discipline, la façon d'éducation. Mm -hmm. Et dans cette culture qu'il a créée, il a recommandé de, de boire du café. Le café, c'était café tout mm -hmm. Et c'est l'histoire qui est là-dedans, en fait. Et ce sont les Maurites, de, cette confrérie qui est au Sénégal, qui euh, qui boit du café et qui ont donné nos cafés tout à, à ce café. Bon, j'ai appris beaucoup à ces soirs. <rire> c'est ça, C'est ça. C'est ah, ce qui, qui, euh, qui se cache derrière un mmh. café tout boire au fratoire. Ok, toi ah, bon, Ok. Ce qui m'intéresse aussi au fait que pourquoi avoir choisi le café pour commercialiser, pour toi en tant qu'entrepreneur Pourquoi ne pas choisir autre chose à part le café Vu qu'on sait que de nos jours, le café c'est aussi euh, dans les supermarchés. Ouais à Rambourg. Ouais. C'est partout. Pourquoi avoir choisi euh, pour, pour, Premièrement, nous sommes des enfants de, de la diaspora et que l'avantage qu'on a en tant qu'enfant de, de la diaspora, c'est qu'on vient d'un pays et on est dans notre pays. Et que, okay, on sait que ce qui se passe au Sénégal, par exemple, Moka, et ce qui se passe ici en Europe. Ouais. Ce qu'il y a au Sénégal, ce qu'il y a pas ici en Europe, c'est tout ça. Et l'avantage que j'ai en tant que étranger, je peux exporter, je peux importer des choses en fait, et pour moi, pour un débutant en tant qu'entrepreneur, c'est plus simple de créer en fait. Je ne crée pas, mais j'exporte quelque chose qui, euh, qui vient du Sénégal pour la culture, tout ça. C'est aussi quelque part vendre ta culture à travers… Euh à, tra à travers le café. À travers le café. Mmh. Et, et que, euh, Une fois ici en Allemagne, j'ai fait la découverte que cette, cette culture, en fait, cette café culture ici en Europe c'est tellement, mmh. tellement immense, c'est tellement concentré, c'est tellement demandé au travail. Les Allemands, ils boivent trop de café, ils ont besoin de café pour commencer leur journée, euh, sinon on n'a pas de gutter Laune. Mmh. <rire> c'est pourquoi yeah. je me suis dit que ça serait un bon produit euh, qu'on mmh. qu peut commercialiser et que mmh de faire découvrir le monde aussi. Intéressant, aussi en hein. pour... Paradoxalement, il n'y a pas de, café, de champ de café ici en, ah. en Europe, mais en Afrique, on produit, on en boit. Nous, à, on à, propos, avons... à propos de ça, au, au Sénégal, on n'a pas de champ de café. Ah, ah bon Le café Touba, oui. le le, le, les grains de café, ça s'importe d'Ethiopie ou de Guinée, soit de Guinée-Bissau Guinée, euh, ou d'Éthiopie. Mais c'est la façon de faire de ce café qui rend sa besoin et mm -hmm. qui sera certainement spéciale. C'est pourquoi c'est cette art mm -hmm. qui vient du Sénégal. Donc, tu veux dire la manière de la le manière faire. La manière de faire oui, ça, c'est ce qui vient du, du Sénégal. Okay, mm -hmm. Mais on n'a pas envie de café. Mm -hmm. Ok. Alors d'où me vient euh, l'intérêt de poser cette question et qu'est-ce qui fait cette particularité de ton café Ou je veux dire, ok, ou inciter les autres personnes à consommer le café, tu va, va chez Kazoo, oh, On va commencer avec toi. <rire> ok. Il y a du café et tu toi. vas boire. Oui. Attention, je vais prendre ça avec la tasse comme ça aussi. Ouais. Et tu vas me dire, en fait, euh, qu'est-ce que tu en penses, en fait hmm. C'est vrai que je ne suis pas adepte du café. Mais je trouve qu'il y a un autre arôme très intéressant, c'est jus. Et c'est ch'tard aussi. Bon. C'est ah, Oui. Ah, Essaye de découvrir ce qu il a, quel genre d'arôme qu'il y a là-dedans. En fait. Il y a un peu d'épices de, de, de... dedans. Ouais. Oui Des pistes. on sent qu'il y a un autre goût qui t'incite plus à consommer, à hein, en boire encore plus. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas encore dit. <rire> c'est pas mal, c'est pas, du... pas mal c'est intéressant de voir voilà. quelqu'un qui qui qui, qui, qui a ça pour la première fois et de vous dire comment ça et tout. oui c'est intéressant c'est je sens aussi autre épice. la ouais. épice c'est ça c'est ça le secret qui est là-dedans il y a tellement d'épices oui. mais l'épice à part à part le café qui est là-dedans et la oui. coffine tout ça l'épice qui est plus principale là-dedans c'est le clou de girofle effectivement tu tu as, as bien, as bien, as bien deviné c'est <rire> très, très... Ouais, sans ouais, plus. Ouais, c'est ça. En plus, c'est tellement, c'est tellement. C'est tellement important pour la santé, et c'est il y a tellement d'avantages. Parfois, on voit ça aussi sur les réseaux sociaux, que mm -hmm. il y a tellement de femmes qui utilisent ça pour les cheveux et tout. Mm -hmm. Mais le fait de le boire avec cet épice, ça te permet d'avoir une bonne accommodation avec les moules systèmes et tout ça. Il y a, mm -hmm. il y a une liste là-dessus, mm -hmm. tu peux voir sur Google. Que je sais que le, le clou de chivoff, c'est un très pu, un puissant antibiotique. Ouais, effectivement, anti c'est ça. Et que le fait, les amants trouvent ça aussi tellement waouh ils n'ont jamais goûté à ce café, ils trouvent ça aussi tellement Juste cool. Juste pour cette particularité, je, je vais consommer le café aujourd'hui cool, petit aujourd'hui. <rire> tu, tu, tu vas alors prendre oui, le oui. pack avec toi ah aujourd'hui. Merci, c'est C'est bien, bien consommant chez nous, consommant africain. Alors, pour poursuivre, quels sont les points de vente de Café Touba Actuellement, tu, euh, tu sais qu'ici en Allemagne, il y a tellement de bureaucratie ouais. avec tout ça et que puisque je travaille à côté, je pas tellement de temps aussi. Oui. C'est de l'entrepreneur il faut s'investir. C'est pourquoi j'ai opté pour la vente en ligne, en fait. Il y a un mm -hmm. site qui a été mis en place. Mm -hmm. Et à partir de Gartengro, tu peux trouver ça au Google, il y a un shop. Et là, à partir de là-bas, on peut faire des commandes. On mettra aussi les liens ouais, en barre de, de, de l'émission. À part de ça, on peut, tu peux faire une commande et ça va être livré chez toi d'ici quelques jours. Et on a pour objectif de mettre ça aussi sur Amazon, ça va venir d'ici quelques jours et tout ça. Bien. Mais aussi, il y a un numéro WhatsApp là où on peut communiquer faire des demandes et tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des partenariats à venir avec d'autres supermarchés euh, Actuellement, il y a un partenariat. Je travaille avec quelqu'un. Ah dans bon. ce café, oui. c'est un gars que, que, que Big Up à, à Mohamed, il travaille aussi, et c'est un co-coopérateur aussi. Et c'est mm -hmm. l'un des co qui est là, mais pour avoir le supermarché, tout ça, je crois que ça va venir. Ça va je crois que venir. ça va venir. Avec la bureaucratie, là, c'est chaud. Mais... <rire> petit <rire> à petit, l'oiseau fait ouais, son donc ça. Euh, On soit juste bon à, à, à café tout bas, c'est ouais. trop bon. Je, Merci beaucoup. Je, je, je, je, je le répète. Alors euh, un mot de fin, peut-être ou bien est-ce que tu, tu as quelque chose à ajouter euh, encore oui. euh, je, je te remercie euh, euh, d'être là. Oui d'être de, de, venu aussi pour promouvoir des gens comme moi qui enfin fait, euh, qui commencent ouais. <rire> <rire> et qui n'ont pas tellement beaucoup d'anneaux tellement d'expérience dans l'entrepreneur et ça pour moi c'est genre d'encouragement ouais. et j'encourage tout le monde qui ont qui ont des hobbies ou des des passions à faire de le faire enfin fait le travail et de d'investir là dedans que ça soit financièrement ouais. ou tout ce qu'on y mettre dedans mon mot de fin c'est enfin fait, si vous avez des idées sur tête et que vous en croyez là-dessus, il faut faire enfin essayer de, de transformer, de faire de telle sorte qu'il y ait en fait et de, de mettre Peut quelque chose. Peu importe le lieu où on peu se un, trouve. Peu a, importe. Surtout on. ici dans la diaspora. Voilà. On doit se soutenir aussi. Ouais, hein. Notre communauté doit aller carrément. de l'avant, n'est-ce pas Oui. <rire> <Wakanda. rire> <rire> ah, C'est, ce un vrai plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci, Merci beaucoup pour Merci euh, le, le partage. Merci une fois encore d'avoir été des noms tout au long de cette émission. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos contenus sur vos réseaux sociaux. On se dit à la prochaine pour la découverte d'une autre star de la diaspora africaine. Bye bye.